La Turquie n'en est malheureusement pas à son premier attentat. Depuis le début de l'année, l'État islamique a revendiqué 5 attaques, totalisant plus d'une centaine de décès. Cela peut paraître surprenant puisque la Turquie est un pays quasi exclusivement musulman. Mais il faut garder à l'esprit qu'à l'origine, l'État islamique était une branche d'Al-Qaïda. On peut donc se servir de ce que l'on sait d'Al-Qaïda pour mieux comprendre l'État islamique. Or, un des buts avoués d'Al-Qaïda était de créer une dichotomie binaire entre l'Occident et l'islam. Pour y parvenir, les attaques terroristes doivent donc se produire dans les pays occidentaux, afin de créer un sentiment de peur et de méfiance vis-à-vis -vis des musulmans au sens large. Mais il faut aussi que ces attaques se déroulent dans des pays plus modérés, comme le Liban ou la Turquie, cette fois-ci pour obtenir deux effets. Déstabiliser ces pays et intimider les musulmans qui voudraient les rejoindre. S'il y a un terrorisme islamiste et une culture réactionnaire au sein de l'islam qui doivent être sérieusement adressés. Mettre tout le monde dans le même panier, y compris des musulmans parfaitement innocents, ne fait que donner du crédit à l'État islamique, qui cherche à entretenir cette confusion.